que vous allez bien, moi je vais bien et toi Je vais super bien du coup on va faire une vidéo parce que en fait j'étais sur internet et je suis tombée sur un site qui s'appelle j'ai oublié, mm -hmm. mais en gros il y avait les règles les soins des règles copines. entre copines, Arrêtez. et je Arrêtez. me suis dit on va débattre avec Elodie sur ces fameuses règles cool, vous Ça êtes prêts on y va, let's go Règles à devoir respecter. Tu penses Ouais. T'es <rire> <C> sûre <rire> Alors attends. Tout dépend. Hein. Tout dépend parce que en fait, normalement, quand on dit ex, c'est que tu t'as plus de sentiments avec la personne, donc la personne ne t'appartient pas en fait. Elle t'appartient pas. Euh, donc si si c'est ton ex comme tu le prétends, qu'est-ce que ça te fait si la personne n'est pas faite pour toi, elle est faite pour quelqu'un d'autre Donc qu'est-ce que ça te fait si ton ami a, a trouvé l'amour avec sa ton ex en fait En plus, quand t'es chrétienne. Tu peux pas dire à une personne qui tu es pour dire à la personne C'est ça Tu ne sors pas avec Jean-Marc Mais oui Non Non. non. C'est complètement fou moi je pense que non Et au contraire si tu es une amie tu vois que bon bah toi ça n'a pas fonctionné Et tu vois que peut-être eux ça peut fonctionner Allez-y C'est ça À condition d'être sincère avec ton ami. Si tu as des sentiments tu dois lui dire bah écoute, écoute, je, te voilà. je te rejoins dessus Je te rejoins dessus ça. Parce que euh, faut... Euh, en fait si la personne n'a pas trop, c'est pas l'amour de ta vie en fait, ça peut être l'amour de ta copine. Et si tu lui interdis, ça se trouve que tu vas. Et elle va manquer une histoire d'amour et puis ça se trouve. C'est égoïste. C'est égoïste. égoïste. Donc euh, Non. Mais euh, si toi t'as des sentiments, dis-le à ta copine histoire qu'elle ne le fasse pas devant toi et que votre amitié ne soit pas euh, cassée en fait oui, à cause de ça. C'est ouais, pas un cachette aussi. <rire> n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Je sais que vous serez certainement contre cette opinion. Mais... Ouais, C'est vrai, on en a beaucoup de Mais Vous êtes et... <rire> C'est clair. Mais bon, n'hésitez pas. Ah, why Même si elle a tort, on m'a dit, Elodie. Donc, donc, en fait, je dois mentir. Tu dois la tout dire. C'est non. C'est non. non. Je suis désolée. La, la vraie amitié, c'est se dire les choses. Tu le dis pas devant tout le monde. Tu dis en oui. aparté en fait. Tu dis en aparté. Mais là, je, là, voilà, je vais pas pouvoir euh, mentir en fait. Non. Non, non c'est contre, euh, contre, les principes, les valeurs en fait qu'on qu a en fait. Hum. Donc je suis désolée si je si je soutiens mon ami, coûte que coûte, dans, en mentant pour la personne et tout. Je ne suis pas je... une amie. Mais je ne suis pas une amie en fait. Parce que je ne l'aide pas à devenir meilleure. Tu oui. as tort, je vais te dire que tu as tort. Il faut juste avoir la forme. Tu vois, tu connais ta copine, tu sais ce qui est, peut lui baisser, donc tu fais en sorte que ça passe. Bah oui <rire> On peut tout dire en douceur. Hein. Et dans l'amitié, c'est un devoir. Moi je dis en fait, la règle devrait être l'inverse. On doit se dire ouais. les choses en vérité. Mais non. je pense qu'il dit ça aussi, tu sais, dans, souvent dans les télé-réalités, il y a des disputes entre copines. Oui. Et euh, quand il y a un groupe. La copine d'un doit prendre sa défense. Mais dans ce cas-là, même là, je ne prendrai pas ta non. défense. Je ne prendrai pas ta défense, mais je ne vais pas non plus t'enfoncer devant les gens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Moi, je, je peux pas être neutre. Tu ne dirais rien devant oui. les gens. Et après, je te prendrai à, à l'époque. C'est ah, ce qui est préférable. <rire> c'est ça, à part. <rire> voilà. Mais euh, je ne peux pas non plus être devant les gens, donner un témoignage que je suis d'accord avec ça, alors que non. Ah, bah ben oui. oui. Parce que tu n'es pas crédible devant les gens, en fait. Hein. Tu n'es pas crédible du tout. Du tout. <rire> Je suis d'accord. 100% d'accord. Je suis 100% d'accord. <rire> Limite, je ne devrais même pas commenter. Ça va de soi, en fait. Non, mais, mais vraiment, ça va de soi. Je sais pas, mais la confidentialité, le respect de l'autre fait que tu gardes le secret, même si demain vous venez à ne plus vous parler. Mm. Mm. Bah oui, logique. <rire> Est-ce que je sais tout de ta vie <rire> Non, je... là, bah, pas non. de secret. On a notre jardin privé, on a notre jardin intime. Euh, voilà, il peut se passer des choses dans l'intimité du couple. Il y a des choses qui se passent dans la cellule familiale. Tu n'exposes pas, même si on est très amis, c'est ma soeur et mmh. tout, mais il y a des choses qui restent dans le domaine du privé. Et heureusement. Heureusement, je dirais même ouais. d'ailleurs. Sinon, euh, si on déballe tout à chaque fois, euh, en fait, euh, tu ne partages plus rien avec ton mmh. époux. Et voilà, non. Je pense qu'il y a des choses qui restent dans le cadre du privé de l'intime. Primordial c'est un grand mot mais je pense que c'est utile. C'est utile parce que nous, entre femmes, il euh, y a des choses que... Bah déjà, euh, on, a, on est complexé des fois par rapport à son chéri ou des... Enfin, je pense qu'entre amis, il faut se parler de, de sexe. Il ne doit pas y avoir de tabou. Moi, je pars du principe que dans l'amitié, a pas, pas de tabou. Cas. Donc s'il n'y a pas de tabou, on peut très bien parler de sexe, que du beau temps, que du travail, que, que en fait tous les sujets on peut, peuvent être abordés et je pense que c'est important aussi d'en de, parler, de parler de sexe avec son ami parce que il euh, y a des choses sur lesquelles on a envie d'être aiguillé, il y a mmh. des choses euh, qui sont importantes euh, et il faut les partager en fait, sinon tu les partager avec qui Donc, euh... Parce que des fois il y a des gens ils ne peuvent pas parler à leurs parents, ils ne peuvent pas parler à leurs frères et sœurs parce que c'est tabou. Et euh, voilà, des fois, tu as besoin de savoir, enfin, tu te poses des questions, je sais pas, tu viens ça. de rentrer dans le mariage, tu as un peu peur de, bah, de passer à l'axe, et ton ami est marié tu peux pas en parler à ta mère, tu te sens pas à l'aise, mais tu te sens à l'aise à parler avec euh, ton ami bah parle avec ton ami elle te oui. conseillera, je suis tout à fait tu bien peux bien. parler de sexe, mais il euh, faut pas que tu parles de désordre, oui. tu vas oh, au bah, <rire> <rire> faut pas commencer à aller dans des endroits où il faut pas aller, et Voilà. tout reste aussi dans le cadre aussi, bah, que Dieu a établi, hein, le bien. sexe dans le mariage, tout on ne dit pas. Hein. Ah bon Ah bah bon eh ben moi je suis pas d'accord. Tu <rire> <rire> <rire> peux désolée, je, je veux. Euh, en toute honnêteté, je ne suis pas d'accord. Donc tu prévois Enfin, admettons, je prends mon exemple. Je prévois depuis longtemps de monter sur Paris, voir mes parents euh, ouais. et tout. BAM je, je sais pas, je vais pas prendre ton exemple, t'es marié, donc moi je pars du principe que toi c'est pas possible. C'est pas possible. Mais je sais pas, une amie euh, m'appelle, me dit, oh je viens de rompre et tout, viens me voir tout de suite et tout. Non, pourquoi je vais euh, interrompre ce que j'ai à faire, c'est aussi important que ce que t'as en fait. Donc euh, je, sur la balance de l'importance, il y a quoi, je vais arrêter mes affaires, euh, arrêter d'aller voir, je sais pas si j'ai prévu d'aller voir ma grand-mère à l'hôpital je vais courir pour euh, venir, euh... Non, non, non, je suis pas d'accord moi non, non plus, et je trouve que c'est important ce que tu as dit par rapport à l'importance mmh. si par exemple tu avais juste prévu d'aller au McDo euh, je sais pas, toute seule, manger un coup et puis elle t'appelle bah ouais ok, euh, va, va la réconforter, c'est pas un problème mais si tu as prévu un truc depuis, c'est ça non, tu imagines, t'as prévu d'aller à Cancun, on t'appelle. Ah tout, plus de voyage. Et oui, et c'est sûr qu'il y en a qui disent, ah mais pourquoi t'annules pas le mariage, le voyage pour moi. Le mariage, tu le Le mariage. Et pourquoi, je dois être ta priorité, je suis ton ami. Il y en a qui sont capables de te faire un scandale. Un scandale. Donc du coup les gars, désolé parce que la vidéo s'est arrêtée. Du coup, et on a seulement un peu bougé. Ça dépend, ouais. ça dépend euh, de quel commentaire négatif il s'agit, mais je pense que dans l'amitié, euh, si je vois le mari d'un tel euh, commettre euh, quelque chose euh, de mauvais, je vais, je vais voir l'épouse, je vais dire écoute ton mari là il a mal à ouais. là regarde ce qu'il a fait et tout, euh, voilà avec lui, mais je la tiens au courant, je la tiens informée. Mais commentaire négatif pour critiquer la personne, dire « Ah, il est comme ça, mmh. euh, tout le temps il se met en colère, il parle mal, il parle... Mmh. » Non, non. non. Voilà. Pas pour dénigrer le mari ou le conjoint ou le petit ami de la personne en question, de, de mon ami, mais euh, si par contre il me dit quelque chose de négatif, si je vois qu'il commet quelque chose de mal, oui. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est pas parce que, par exemple, le mari ou le petit ami de mon ami fait quelque chose que moi je n'aurais jamais accepté mm. mais que mon ami accepte, que moi je, je, suis, je suis en droit de lui dire toi moi j'aurais pas accepté ça bah oui mais on t'a pas demandé si t'as accepté mm. ou pas mm. c'est leur couple ça fonctionne comme ça mm. tu n'as pas à venir mettre des trucs et puis après ton ami va commencer à se poser des questions ah ouais pourquoi tu agis comme ça est alors que ça au final dans le couple, voilà. hein. alors qu'au final le couple il allait très bien le fonctionnement du couple allait bien mais c'est parce que t'as ouvert ta bouche pour dire que ouais ça c'est mal, je sais pas, un gars euh, chez eux ils ont fait un truc où bah, c'est la femme qui fait à manger et le mari il s'occupe de ramener l'argent par exemple tu vois oui. Toi tu viens tu dis ah ouais moi j'aime pas ça, moi je trouve que ça se fait pas on est en 2019, l'homme peut cuisiner, la femme peut travailler et voilà Voilà comment tu viens sur voilà des trucs Exactement euh... dans la tête des gens voilà. Et ça va très vite hein. Il suffit que tu fasses un commentaire mais des fois les gens ne font pas exprès mais ils balancent ça oui, Ce qu'ils voilà. pensent, on leur a rien demandé <rire> On leur a rien demandé On leur demande pas leur avis mais mm. ils, ils viennent dans ton foyer ils, sont, ils se permettent de faire des commentaires sur la, ouais. comment vous fonctionnez dans le couple et du coup bah après euh, ça met des tensions en fait. Ah ouais c'est vrai euh, ça met des choses. Des comme tensions des qui n'existaient pas. Hein. Exactement. Donc euh, <rire> commentaires négatifs à prendre vraiment avec des pincettes. Voilà. En tout temps. Le respect c'est en tout temps, c'est la base en fait, mmh. je pense que ça, ça devrait être la première règle de l'amitié, je vois pas, cette question elle est en dernière mais elle devrait être la première le mmh. respect c'est la base de toute amitié, de toute relation humaine en fait, mmh. cette règle, dans ce respect ça va avec la règle qu'on a cité précédemment, qui est désaccord ou pas désaccord, tu répètes pas un secret, mmh. donc désaccord ou pas désaccord, tu la respectes, ça va de soi, c'est les deux choses, pour moi, c'est les deux règles d'or de l'amitié. Voilà, la vidéo se finit ici. Dites-nous ce que vos avis. Ouais, n'hésitez pas, surtout à, à commenter parce qu'on partage et euh, on prend en compte aussi les avis de chacun. On lit les commentaires. Ouais. Et on Ils répond. Ils sont lus. <rire> et surtout Caro qui répond. Oui. <rire> Donc euh, voilà, n'hésitez hésite, surtout pas. Et l'amitié, euh, des... on peut débattre, c'est vraiment quelque chose qui et subjectif, des fois, euh, ça dépend comment on, on gère nos amitiés. Mais quoi. Ouais. Allez boire du thé mmh. avec votre ami. Voilà, puis... mangez <rire> des chips. Manger des chips. Et voilà, bisous. Bisous.